Je crois que c'est très important qu'il y ait des petites maisons indépendantes comme est euh, qui euh, ont une autonomie et qui choisissent leurs euh, auteurs euh, pour des raisons purement intellectuelles. C'est une manière d'échapper euh, à la loi du marché, euh, même si bien entendu c'est difficile. Je crois que dans la mesure où des petites maisons indépendantes peuvent exister et survivre, c'est une chance pour la liberté.